Et salut tout le monde, c'est Luthor Bon les gars, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je vous l'avais dit, bah, si vous ne le savez pas, je vous le redis. J'ai commencé Yu-Gi-Oh Il y a maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines. Et bah, je me suis fait mon deck. D'ailleurs, je vais vous le présenter dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est un deck à Tignister pour débutants et qui est parfait justement pour débuter. J'ai donc participé à des tournois. Le premier tournoi, c'était samedi dernier avec mon deck je me suis fait éclater, hein, j'ai perdu euh, 4 matchs, 4 matchs, euh, 0 victoire, voilà. Mais c'est normal, il faut débuter les gars. Le deuxième tournoi auquel j'ai participé, c'était donc mercredi dernier. Là, j'ai fini troisième, tu vois. J'ai fini troisième, c'était déjà mieux, troisième ex d'ailleurs. Je fais euh, une défaite et deux victoires, voilà, c'était quand trois qu matchs. Et là, hier, donc samedi... J'ai participé au tournoi. Encore une fois, à chaque fois, c'est dans ma boutique préférée qui s'appelle Yamanote. C'est à Montargis, une bête de boutique. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. J'ai donc participé à ce tournoi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis arrivé premier. J'ai gagné le tournoi. Donc voilà, très très content. Vu que j'ai gagné le tournoi, bah, j'ai gagné des récompenses. En fait, quand vous faites les tournois Yu-Gi-Oh!, vous avez toujours un booster de participation, quoi qu'il arrive. Et. Bah du coup, si vous êtes troisième, vous gagnez un autre booster. Si vous êtes deuxième, vous en gagnez deux. Et si vous êtes premier, vous en gagnez trois. Donc, c'est des boosters spéciaux, des boosters qui sont spéciaux pour les tournois. Et donc, bah voilà je les ai gardés. Il y a de l'OTS 17. Ça, c'est l'OTS qu'il y a en ce moment. Et vu qu'il n'y en a plus, en fait, bah, il nous donne de l'OTS 15 en plus. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, on va s'ouvrir ça. C'est des boosters à chaque fois deux, trois cartes. Et après, je vous montre du coup mon deck à Tignister que vous pouvez d'ailleurs refaire dans Master Duel, hein, qui est parfait également dans Master Duel. Donc, c'est parti les gars, on va s'ouvrir ça. N'hésite pas à t'abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. On va commencer allez, par l'OTS 17. On va commencer par l'OTS 17. Allez, on peut avoir des petites dingueries dedans. Alors, un petit insecteur, ok, pas ouf. Aura d'utopie, c'est pas ouf. Et un grand empereur pingouin. Ok, ok, bon on espère mieux, mais c'est quand même pas mal. Bon on attaque du coup les trois ots 15. Ah j'aime bien ouvrir des packs, il y aura bientôt. Bientôt on va s'ouvrir une boîte complète de, de grands créateurs qui va sortir le 27. Alors, Amo Factor, Dragon Armé, Level 7, et Magicien Proxy. Bon elle est belle celle-là. Elle est belle, c'est de la super rare ça. Le deuxième, oh, je l'ai ouvert ça comme un bourrin. J'aime bien les garder, tu vois, ça me fait des souvenirs. Donc je les garde ensemble, je les garde dans leur petit, euh, dans leur petit paquet. Et puis ils sont derrière moi, voyez, il y en a déjà trois. Drago armé level 3, ok, bon, c'est pas le Drago armé qu'on veut, hein, c'est pas le level 3 qu'on veut. RDD et Captain Roland Chevalier noble Inferno. Elle est belle, elle est belle. C'est pas fou, c'est pas fou, mais au moins elle a, elle a le mérite d'être belle. tu vois. C'est déjà pas mal. Et le dernier, le dernier. Avant de passer à la decklist de mes petits ignisters, qui est vraiment un coup de cœur. Drago armé, level 5, bah décidément. elle de Griffon, lorsque votre adversaire active le plumeau de Damarpy, annulez son effet. Et si vous le faites, détruisez toutes les magies pièges. Or, ça c'est bien, mais c'est situationnel. En plus, plumeau de Damarpy, on a le droit de l'avoir qu'en un exemplaire dans chaque deck. Donc mettre ça pour contrer une carte qui est possiblement en un exemplaire dans chaque deck. Compliqué et jeton héritage du main oh, un petit jeton, mais ça c'est stylé par contre. Là, je suis super content. Alors, la deck decklist, du coup, de mon deck à euh, euh, ignister qui m'a donc permis de remporter un tournoi boutique. On va commencer du coup euh, par les cartes qui vont te permettre de faire des combos. En fait, le deck est séparé en deux parties. Il y a tout ce qui est à ignister. Pour faire les combos, les monstres, etc., les magies. Et de l'autre côté, il y a une grosse partie qui est des traps. donc des Staples, en fait, des cartes qui vont te permettre de contrer l'adversaire, de l'embêter pour que toi, tu puisses poser ton jeu. Et après, je te ferai sûrement une vidéo pour t'expliquer les, euh, les combos. Voilà. Donc, on joue 3 à Shishi. À Shishi, c'est une très bonne carte qui va te permettre d'aller chercher un autre Atignister dans ton deck, donc tu vas chercher un autre Atignister -At dans ton deck pour le mettre dans ta main. J'explique notamment pour les débutants. Ensuite, on va jouer 3 Picari, 3 Picari, alors lui il fait exactement la même chose qu'Achichi sauf que lui il va aller chercher 3 magies, tu vois, 3 magies. Ensuite, on va jouer 3 Aïe vous rencontre, alors Aïe vous rencontre en fait, tu vas devoir révéler euh, une carte de ton extra deck à un monstre qui a euh, 2300 d'attaque, alors on en a plein. Et en fait, tu vas, grâce à cette carte, pouvoir aller chercher un Ignister dans ton deck du même attribut. Donc, si tu révèles Feu, par exemple, tu vas pouvoir aller chercher Ashishi. Si tu révèles Lumière, tu vas pouvoir aller chercher Picari. Ensuite, on a trois Signet Minage. Signet Minage, il te permet de défausser une carte. Tu as une carte dans ta main, tu l'envoies au cimetière et tu vas pouvoir aller chercher n'importe quel monstre cybers de niveau 4 et le mettre dans ta main. Donc, tu vas vouloir aller chercher ces deux-là, en fait. Donc, c'est... 12 cartes, en fait, elles vont te permettre de commencer tous tes combos. Il faut que tu aies au moins une de ces 12 cartes dans ta main de départ pour être très bien, tu vois. Donc, si tu as Ashishi, bah, tu commences direct ton combo, tu vas pouvoir aller jusqu'à lien 6 ou Access Code pour essayer de tuer l'adversaire en un tour. Euh, Picari, c'est pareil, il vous rend compte, etc. Donc, en fait, le but de ces 6 cartes-là, c'est d'aller chercher une des deux là, tu vois. Donc en fait, le but, c'est que tu aies une de ces deux dans ta main de départ, celle-là te permet. Donc tu vois, ces 12 cartes, tu ne peux pas les remplacer, elles sont obligatoires dans ce deck. Ensuite, on a d'autres cartes. On a notamment le terrain. Le terrain, c'est une des cartes les plus importantes de ce deck, peut-être même la plus importante qui va te permettre de faire tous tes combos. Le terrain dit quoi Le terrain, en fait, il dit que si tu n'as pas de monstre dans ta zone monstre principale, hein, pas les deux... Euh, qui te permettent d'invoquer de, des monstres liens. Si tu n'as pas de monstre, bah tu vas pouvoir de ta main invoquer spécialement un monstre à Tignister maximum de niveau 4. Et en fait, c'est pratiquement tous des monstres qui sont bah, moins de niveau 4. Un par attribut, un feu, un électrique, un ténèbre, etc. Ça tombe bien, le deck il est fait extrême, exactement pour ça. Alors, pour avoir cette carte, tu as deux façons. Soit avec Picari, tu peux très bien aller la chercher. Mais c'est surtout grâce à une carte qui est dans l'extra deck que je te ferai voir tout à l'heure. Cette carte, j'hésite à la jouer en deux parce qu'en fait, quand elle est dans le cimetière, si quelqu'un, si ton adversaire arrive à te la détruire, et ben en fait, il va te suffire de bannir un Ignister de ton cimetière pour la remettre directement à sa place. Mais ben alors, on la joue à trois. On la joue à trois. D'ailleurs, je vous la fais voir un petit peu, elle est belle. Hein on la joue à trois à cause de cette carte, ou plutôt bah, grâce à cette carte parce que cette carte, elle est très très forte. Elle dit que si tu as le terrain sur le terrain, le terrain sur le terrain, et un autre terrain dans ta main, tu vas pouvoir révéler le terrain dans ta main, le mettre sous ton deck et piocher trois cartes. C'est très fort. Il y a des pots qui t'obligent à ne bannir, je ne sais plus, 10 cartes de ton deck pour piocher deux cartes. Donc tu vois, là, tu pioches trois cartes et quand tu le fais, les mecs ils disent « Ah bon Sérieux Ouais, ouais, sérieux, ça fait mal. » Donc voilà, ça, c'est obligatoire. Alors si tu en joues deux, tu peux peut-être te passer de ça, mais c'est dommage parce que je viens de te dire que c'est très fort. Mais en ce moment, je vais tester de jouer qu'à deux terrains et je verrai ce que ça donne. Ensuite, on a deux cartes qui se ressemblent, c'est euh, des cartes qui vont ressusciter tes monstres. Donc ces deux cartes, tu peux très bien aller les chercher avec Picari, c'est ce qu'on appelle tutoriser. Tu vas parler tutoriser, tutoriser ça veut dire aller chercher... Une carte de ton deck et le mettre dans ta main. Ça s'appelle tutoriser. Donc, elles sont euh, différentes. Donc, celle-là, bah, elle remet tout simplement un Ignister sur le terrain. Voilà. Celle-là aussi. Mais elle a un deuxième effet qui est plutôt sympa. Alors, le deuxième effet de Renaissance, je vous avoue, je ne le fais jamais. Mais le deuxième effet de combativité, bah, il est costaud quand même. Ça dit que si euh, un ou plusieurs monstres at Ignister que vous contrôlez avec minimum 2300 d'attaque vont être détruits par un effet de carte, tu bannis cette carte depuis ton cimetière à la place. Et si cette carte est bannie, tu actives cet effet. Ce tour, vos, montres, vos monstres at Ignister avec minimum 2300 d'attaque ne peuvent pas être détruits au combat. Donc tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est un effet que j'utilise pas assez. Il faut que je progresse là-dessus. Donc euh, le but de Yu-Gi-Oh c'est vraiment d'utiliser... Bah, la qualité de son deck et pas seulement un effet quand il y a plusieurs effets sur la carte, tu vois. Ensuite, on passe aux monstres à Tignister. Alors, ils ont euh, des choses complètement différentes, notamment lui qui est très fort. Lui, en fait, souvent tu vas aller le mettre dans ton cimetière, le Foolish, ça s'appelle, de ton deck à ton cimetière. Parce que lui, quand tu contrôles un euh, monstre lien de niveau 6, tu peux tout simplement le bannir et annuler un effet sur le terrain adverse. Donc, tu vois. Ça fait mal. Et s'il y a une attaque qui implique un de tes monstres à Tignister, tu peux euh, invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et du coup, ça annule l'attaque. Donc ça, c'est pareil, je ne le fais pas assez. Et pourtant, c'est comme je ne te l'expliquais, c'est fort. Celui-là, donc tu vois, ceux-là, tu peux les invoquer grâce au terrain. Tu vois, vu qu'ils sont moins de niveau 4, ils te permettent de les invoquer au terrain. Donc en fait, bah, tu vas voir que tu vas faire que ça. Et là, tu as Ténèbres, Vent, Eau. Du coup, lumière, picari et Hachichi, feu. Ça tombe bien. Tu vois, le terrain, c'est un par attribut. Doyon. Doyon, très très bonne carte. Doyon, quand il arrive sur le terrain, tu prends un, un Atignister, moins de niveau 4, dans ton cimetière, tu le reprends dans ta main. Quand il va du terrain au cimetière, tu prends une magie du cimetière, tu la remets dans ta main. Il recycle beaucoup, il est fort. Bururu, c'est le seul monstre synchro que l'on ait qui va nous permettre de faire des synchros. Tu dis, bah, c'est chaud de le jouer qu'à un. Non, parce qu'en fait, tu as une carte qui va aller le chercher et le mettre dans ta main directement. Donc c'est très fort. Lui quand il arrive sur le terrain, il va te permettre de foolish une carte, donc d'envoyer une carte de ton deck au cimetière. Devine laquelle on envoie à chaque fois. d'Anne-Marie pour son effet de cimetière. Voilà. Et quand il l'est utilisé avec un autre monstre pour faire une synchro, et ben en fait, donc tu envoies les deux monstres utilisés par exemple pour faire la synchro. Effet Bourourou au cimetière. L'autre carte qui a été utilisée avec lui, tu la remets sur le terrain. Ça fait mal, c'est fort. Iari. Iari, lui, en fait, c'est tout simple. Si tu as déjà un monstre cyber sur le terrain, tu peux l'invoquer spécialement. Donc, ça, c'est cool. Ça peut te permettre de faire deux monstres. Et c'est souvent très utile. Et enfin, Gachiri qui est. par lui, tu vois qu'il n'est pas de niveau 4. Lui, tu vas pouvoir l'activer spécialement en annulant un effet d'une de tes cartes euh, à Tignister. Donc, tu fais son effet avant. Et après, tu l'utilises. Donc, tu t'en fous si l'autre, il a pu son effet. Mais il a d'autres effets. Déjà, quand il est sur le terrain, il dit que la première fois qu'un monstre euh, cyber que je contrôle va être détruit, bah en fait, il n'est pas détruit. Donc, tu vois, il protège, il est fort. Ensuite, il a l'effet, donc tu cibles un monstre à effet cyber ce que tu contrôles, tu annules son effet et tu invoques Gachiri sur le terrain. Donc, ça, je te l'ai dit. Mais si cette carte, elle est envoyée euh, du terrain au cimetière, tu vas cibler un monstre euh, que tu contrôles et il pourra pas être euh, ciblé. Par, ton, par des effets de cartes. Donc, euh, c'est quand même costaud. Et en plus, il ne pourra pas être ciblé. Et ce n'est pas jusqu'à la fin du tour. Il pourra plus être ciblé. J'ai dit une bêtise, c'est jusqu'à la fin du tour. Mais c'est fort quand même. Donc, tout ça, c'est le deck euh, avec le côté euh, Ignister. Ensuite, on a toute cette partie qui est des Entraps pour essayer de bloquer l'adversaire. Alors, c'est un deck qui est quand même relativement budget. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui valent quand même cher. Mais bah j'ai pas les meilleures cartes, tu vois. Sinon, il coûterait trop cher. Alors, on a... Euh, prison du dragon de glace donc lui je l'ai qu'en un exemplaire j'ai eu la chance de le paquer. et si je l'avais en 3 c'est possible que je le joue en 3 ou peut-être en 2 donc c'est un piège ce piège il dit que tu vas cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire tu vas prendre le contrôle et ensuite tu vas pouvoir bannir un monstre sur ton terrain un monstre sur le terrain de l'adversaire qui ont euh, les mêmes types donc par exemple il t'invoque un magicien qui te fait très mal bah, tu vas aller chercher un petit magicien qu'il avait utilisé dans son cimetière, le mettre sur le terrain et bannir les deux. Donc, ça fait très, très, très mal, surtout quand ça bannit. Du coup, le mec, en fait, en face, euh, il, il est emmerdé parce qu'il ne peut pas le rebound, tu vois. Ensuite, on joue un plumeau de damarpi, Donc ça, tu as le droit d'en avoir qu'un dans ton deck. Plumeau de damarpi, c'est une magie. Ça détruit toutes les magies et tous les pièges contrôlés par ton adversaire. Ça m'a sauvé plein de fois. Et il faut que j'investisse dans des cartes qui peuvent détruire les magies pièges parce que... Souvent, c'est ça qui m'embête. Donc, je sais pas, peut-être des tourbillons jumeaux, des trucs comme ça. Je vais réfléchir au moins pour le mettre dans mon side deck. Le side deck, c'est ton deck à part. Tu peux faire des échanges entre les matchs pour essayer de, bah, de t'adapter à ton adversaire. Call by, appelé par la tombe. Donc, lui, il bannit un monstre dans le cimetière de ton adversaire. Euh, ça permet notamment de contrer des end Par exemple, si le mec il te joue euh, h Blossom qui annule un effet de ta carte, tu peux faire ça et ça. Euh, ça contre en fait son effet. Donc ça c'est pareil, limité à 1 dans le deck. Ensuite ça, alors ça c'est du end trap. C'est pas fou, c'est budget. Euh, c'est une magie euh, rapide. Donc euh, tu cibles un monstre fast strict sur le terrain, il, il ça annule ses effets et il gagne 400 d'attaque. Donc tu t'en fous qu'il gagne 400 d'attaque, mais au moins ça annule ses effets. Ça peut t'aider. Après, il y a bien mieux, mais forcément bien plus cher. Ensuite on attaque les trucs un peu plus sympas. Illusioniste d'effet, j'en joue deux. Donc ça, tu peux le jouer durant la, la, la phase de ton adversaire. Durant la phase de ton adversaire, en fait, tu euh, envoies cette carte au cimetière et tu vas pouvoir euh, cibler un monstre à effet contré par ton adversaire jusqu'à la fin du tour. Ça annule tous ses effets. Donc ça, c'est très très sympa. J'en ai que deux. Ah, alors là, on a un petit combo que j'aime beaucoup. Je vous montre en même temps les six cartes. Alors, rivalerie. Rivalerie, en fait, il fait quoi C'est une magie continue. Il dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Donc moi, ça tombe bien, tous mes monstres, c'est des monstres cybers. Mais par exemple, si lui, il a un deck avec des magiciens, des guerriers, des bêtes, je ne sais pas, il y en a plein qui ont des decks qui ont euh, bah, plusieurs types, bah, en fait, il ne pourra pas, il sera bloqué. Mais Sauf qu'il y a un truc qui est encore plus marrant, c'est que si tu as cette carte face cachée sur ton terrain, du coup, imaginons que bah, si tu as cette carte qui est face cachée sur ton terrain, tu l'as posée, tu dis à ton adversaire, à la fin de ton tour, à ta main phase 2, tu dis, bah ton gros monstre là, je vais invoquer le kaiju sur son terrain, sur ton terrain. Et du coup, ça va envoyer ton monstre au cimetière. Donc déjà, lui, il se retrouve avec cette carte sur son terrain et son gros monstre au cimetière, il est un peu vénère. Tu dis, bah écoute, à toi de jouer. Donc lui, il pioche, il dit euh, bah à moi. Et là, pendant son tour, tu fais, attends, j'active rivalité. Donc vu que tu as un insecte sur ton terrain, tu ne peux plus avoir que des insectes sur ton terrain. Euh, moi, je n'ai pas d'insectes. Bah, désolé. Donc, tant qu'itara n'a pas détruit rivalité, il sera bloqué avec euh, un insecte et en ne pouvant utiliser, et en ne pouvant invoquer que des insectes. Ça peut être très fort, ça peut être très marrant euh, et ça, c'est sympa. Ensuite, on passe à Inifini Éphémère, une carte qui est très, très, très forte. D'ailleurs, son prix euh, coûte un peu plus cher. Là, les, les, les dernières, ça coûte un peu cher. Inifini Éphémère, ça, tu la poses. Et pendant le tour de l'adversaire, tu peux cibler un monstre sur son terrain et tu annules ses effets. Et en plus, dans la case, dans la colonne où tu as activé cette carte vu que tu l'avais posée, bah par exemple si lui avait déjà posé une magie, ça va annuler l'effet de sa magie aussi, c'est très fort. Mais en plus de ça, si tu l'as dans ta main et que tu ne contrôles pas de monstre, par exemple si c'est le premier tour et que c'est lui qui a commencé, tu peux l'activer directement de ta main. C'est pour ça que c'est cher parce que c'est très fort. Petite floraison de cendres et joyeux printemps, autrement appelée H en anglais. H, en fait, elle va faire un effet rapide. Donc, tu vas de ta main l'envoyer au cimetière et elle va annuler un effet de carte. Seulement, il faut que dans la carte, dans les, la carte qui est activée, il faut qu'il y ait soit ajouté une carte depuis le deck à la main, soit invoqué spécialement depuis le deck ou soit envoyé une carte depuis le deck au cimetière. Donc, si ton adversaire joue une carte qui va aller chercher une carte au cimetière, tu peux jouer H, ça annule l'effet et ça fait euh, très mal au mec en général. Et cette carte, elle peut être euh, contrée grâce à Appelé par la tombe. Parce que pour activer son effet, avant d'activer son effet, tu l'envoies au cimetière. Et une fois qu'elle est au cimetière, elle active son effet. Donc entre-temps, si en face, il joue Appelé par la tombe, il bannit une carte du cimetière, bah ça annule tout simplement, il ne peut pas activer l'effet. Donc ça… C'est pour le deck, je joue ce deck. En side, je te montre rapidement, tu as beauté fantôme, c'est la même chose que H, mais là c'est quand ça va chercher dans le cimetière. J'ai également des pièces structure psy, alors ça c'est très fort. Donc en fait, il faut que tu contrôles aucun monstre. Donc en fait, il, joue, il faut que tu joues deuxième. Si lui, il active un effet de monstre, toi tu vas pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis ta main, plus cette carte que tu vas aller chercher au cimetière, tu invoques les deux, et tu vas... Annuler l'activation et détruire le monstre. Donc c'est très fort. Par contre, à la fin du tour, ces deux cartes sont détruites. Donc euh, voilà, c'est fort. Et euh, j'ai aussi beauté euh, Force de miroir. En fait, c'est un piège. Donc tu la joues comme ça. Quand le mec t'attaque, tu dévoiles et tu détruis toutes ces cartes qui sont en position d'attaque. C'est pas très fort, mais euh, j'ai pas mieux pour l'instant. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'extra deck qui est très, très, très important dans ce deck. Dans l'extra deck, on a des cartes qui sont obligatoires. Enfant, enfant c'est un lien 1. Ça veut dire que, premier tour, par exemple, tu joues dan -Marie, tu joues dan -Marie, tu vas aller tuto une carte magie dans ton, dans ton deck. Tu te retrouves avec juste dan -Marie sur le terrain. Tu vas, tu vas l'envoyer au cimetière et jouer enfant. Et enfant, lui, il va juste te permettre d'aller chercher ton terrain et de le mettre euh, dans ta main. Donc, après, tu vas pouvoir poser ton terrain. Donc, on en joue deux parce qu'il a un deuxième effet qui est dans un combo qui est très fort je te l'expliquerai le, quand je t'expliquerai du coup les combos deuxième carte c'est wicked alors wicked elle quand euh, tu vas l'invoquer donc c'est une lien 2 donc là il va te falloir deux monstres il va te falloir deux monstres tu envoies les deux monstres au cimetière tu invoques wicked ensuite grâce à ton terrain tu vas pouvoir et eh ben invoquer euh, spécialement un monstre donc tu vas invoquer un monstre en dessous elle et elle son effet ça va être tu vas aller bannir un cyber de ton cimetière et tu vas pouvoir aller chercher bourrou de ton deck et le mettre dans ta main. Donc tu vois, c'est très très utile. Ça aussi, ça fait des combos. ça c'est Tout ça, c'est dans la, la loupe, ce qu'on appelle deux gros combos. Ensuite, on joue deux mâches plash. Mash plash, c'est un lien 2. Encore une fois, il te faut deux monstres. Donc, tu, en général, tu euh, as deux monstres. Tu les sacrifies. Tu invoques mash plash. Effet terrain. Tu invoques, vu que tu n'as rien dans ta zone monstre, tu invoques un ignister Effet mash plash, tu vas pouvoir euh, reborn, donc ressusciter un cyber de ton cimetière, mais ça annule ses effets, donc tu peux invoquer ça, ça, peu importe. Et du coup, ça ça va te permettre de faire avec ces trois-là un lien 3, par exemple, Templar. Templar, lui, si tu invoques un monstre dans les zones pointées, tu vas pouvoir reborn des monstres de ton cimetière dans les zones pointées. Donc, par exemple, en général, ce que tu fais, c'est que tu as Templar, tu invoques Enfant ici, Effet Templar en 1, effet Enfant en 2 L'effet d'enfant quand on active un effet d'un monstre qui a 2300 d'attaque, c'est qu'il se décale de 1 Et tu peux, changer son, tu peux changer son attribut Donc là, ça libère les 3 places Et du coup, tu peux faire tac, tac, tac Voilà Et ensuite, ça, ça va te permettre notamment de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tac, tac, tac, tac Tu fais ça Arrival Arrival, du coup là lui, il gagne l'attaque, il a zéro d'attaque, mais il gagne l'attaque avec le nombre ça, de matériel lien utilisé. Donc là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Donc il a, il a 4000 et il ne peut pas être affecté par les effets de carte. Donc en gros, pour le détruire, soit il faut le Kaiju, comme je te fais voir tout à l'heure, tu peux. Ou soit il bah, faut que tu aies un monstre qui est plus que lui, sachant que lui, tu peux le mettre jusqu'à 6000. Donc 6000, il faut le passer. Il faut le passer, c'est très fort. Ensuite, on a Pégase. Pégase, lui, c'est un synchro. C'est pour ça que je te disais que ce deck, il est sympa parce qu'il va t'apprendre à, à faire des synchros, des liens, des X's. Donc, euh, lien 7, enfin, synchro 7. Donc, il te faut euh, un tuner, il te faut un syntoniseur et il faut que l'addition des euh, niveaux soit de 7. Donc, là, tu vois, 4 et 3. Lui, c'est bien un synchro 7. Donc, tu sacrifies. Tu peux invoquer Pégase. Pégase, il a deux effets. Il est très fort. Premier effet. Quand il est sur le terrain, tu peux détruire un nombre de magies pièges contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister. Donc lui, tu as est un. Donc déjà, rien qu'avec lui, tu détruis un monstre. Mais en général, tu n'as pas que lui sur le terrain. Donc en fait, tu l'invoques, tu détruis des magies et ensuite, lui, bah, tu l'utilises pour faire un autre lien. Tu l'envoies au cimetière parce qu'il a un effet dans le cimetière. Donc lui, son effet dans le cimetière, c'est que si un ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, donc ça peut être une magie, un monstre, peu importe. Tu peux la bannir de ton cimetière ou de ton terrain. Donc tu vois, ça marche du cimetière. Et du coup, bah, tu cibles une carte contrôlée par l'adversaire. Pareil, ça peut être une magie, un terrain, un monstre. Et tu lui renvoies dans son deck. Donc ça, ça fait très mal en général. Donc ça, il faut très très bien l'utiliser. C'est très fort. Ensuite, on a un autre combo. On a brouilleur de mise à jour. Alors, brouilleur de mise à jour, c'est un lien 2. Qui va te permettre, quand elle est utilisée, pour faire. Une invocation lien eh ben de, de donner deux attaques au monstre donc c'est très fort c'est très fort donc par exemple tu peux faire je sais pas tu as ça tu fais hop lien 3 transcode donc tu actives pas l'effet de brouilleur dans le cimetière transcode lui il a un effet qui est important c'est qu'il va pouvoir euh, reborn un monstre donc là tu reborn brouilleur et avec du coup là tu as deux monstres tu vas pouvoir faire ça. Et là, tu vas pouvoir faire Access Code. Access Code, je l'ai pas. Je vais le commander. Il coûte entre 50 et 60 euros. Mais c'est une carte qui est très, très, très forte. Première chose Access Code, elle a 2300 d'attaque. Et elle gagne 1000 d'attaque euh, ch en, ch en choisissant un monstre qui a été utilisé. Et elle gagne 1000 d'attaque par rapport au niveau. Par exemple, là, j'ai utilisé ces deux cartes. Je vais cibler Transcode dans le cimetière. C'est un link 3. Elle va gagner 3000. Donc, tu vois, elle va être à 5000. Grâce à Brouillard, en plus, ça va attaquer deux fois, mais ce n'est pas tout, elle a un autre effet. Tu vas pouvoir bannir des monstres liens de ton cimetière à chaque fois avec des attributs différents. Donc là, par exemple, j'ai ténèbres, Terre, Vent, j'ai Eau, j'ai... F... bref. Et euh, bah, tu vas pouvoir détruire des monstres, autant de monstres que tu vas bannir de cartes. Donc en gros, il a trois monstres sur le terrain, tu bannis ces trois cartes, avec cet effet, tu détruis ces trois monstres, tu attaques deux fois, tu as gagné la partie. C'est pour ça qu'il coûte très cher, c'est pour ça qu'il est très fort ça c'est un petit proxy mais il faut que je l'achète. On arrive à la fin, on a Phoenix de feu, Phoenix de feu, il te permet notamment vu que c'est un feu d'aller chercher Ashishi grâce à Mitsu. Donc on s'en rappelle, tu révèles le même attribut. Donc c'est pour ça qu'il est 2003, il en faut. Mais en plus lui, il est utile. Moi, il m'a fait gagner des games parce que quand il attaque, tu actives son effet et tu peux Attaquer directement ton adversaire. Donc, même s'il a des monstres en défense, peu importe, tu attaques direct ton adversaire. Il m'a fait gagner euh, des games hier grâce à, grâce à lui. Merci, euh, Phoenix. Ensuite, on a Dragon de Lumière. Donc, lui, c'est un X6, il te faut deux monstres de niveau 4. Ça tombe bien parce que Picari, il a un effet c'est qu'il peut changer un autre monstre et de passer niveau 4. Donc, tu actives l'effet de Picari, tu passes Bururu niveau 4. Tu fais ça et ça te donne deux matériels. Lui, Dragon de Lumière, je l'utilise très peu et pourtant, il est très fort. Si un ou plusieurs monstres que je contrôle vont être détruits par un effet de carte, je peux détacher un matériel, ça annule. Je détache un matériel, je peux péter un nombre de monstres qui contrôle inférieur ou égal au monstre Ignister que je contrôle. Et en plus, lorsqu'un autre Cybers que je contrôle inflige des dommages de combat à mon adversaire, eh ben en fait, je peux invoquer un autre monstre lien. C'est vraiment très fort. On finit par lien Kuribo, qu'il faudrait peut-être que je remplace, c'est un lien 1. Lui, mais il est fort quand même, parce que lui, il te permet... Quand tu es sur le terrain, si ton adversaire attaque avec un monstre, bah tu changes l'attaque du monstre à zéro en le sacrifiant. Donc c'est fort, ça te sauve des games. Et araignée lien qui est une lien 1, elle, elle va te permettre d'invoquer spécialement un monstre de moins de niveau 4, maximum de niveau 4 depuis ta main sur le terrain. En fait, celle-là, elle est surtout faite pour contrer, notamment Nibiru. Nibiru, c'est une carte qui pète toutes tes cartes sur le terrain. Donc des fois, ça peut te sauver la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les combos et vous apprendre à jouer ce deck, dites-le moi dans les commentaires. C'est Luthor. Ciao les gars.